Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui nous allons parler des produits que j'ai utilisés. Euh, je vais vous dire s'ils si m'ont plu je rachète ou ils ne m'ont pas plu je ne rachèterai plus jamais et pourquoi. On va commencer sans plus attendre. Les produits sont là. J'en ai pas énormément comme ça ça fait pas une vidéo un peu trop longue. Je vais commencer par un produit euh, pour le corps. C'est un lait pour le corps de la marque Nivea. Hop. C'est celui-là, le lait hydratant réparateur et soins 48 heures de chez Nivea. Je l'ai testé, je l'ai terminé, la bouteille est vide. Euh, je l'ai bien aimé, il est sympa. Euh, par contre, j'ai la peau malheureusement très très sèche au niveau du corps et il n'a pas été assez euh, euh, hydratant pour, pour ma peau malheureusement. Mais si vous avez une peau normalement sèche... Ou, euh, ou pas sèche du tout. Il est super bien. En plus, ils sont super bons. C'est un flacon pompe. Donc, on est obligé, je pense, de mettre deux ou trois pompes avant de pouvoir euh, avoir le bon dosage, par exemple, pour les jambes. C'est un bon produit. C'est juste que moi, personnellement, j'ai vraiment la peau très très sèche. Euh, notamment au niveau des jambes. Et du coup, bah, il n'était pas assez hydratant pour moi. Donc, bah, je ne le rachèterai pas, malheureusement. Deuxième produit. C'est euh, un produit, c'est un spray démêlant qui est censé donner du volume de chez Schwarzkopf. C'est la gamme Essence Ultime de chez Schwarzkopf qui font plusieurs, euh, plusieurs produits de ce genre pour plusieurs types euh, de cheveux. Et euh, donc, euh, j'ai terminé le spray démêlant. Euh, à la biotine euh, pour donner du volume euh, malheureusement je ne le rachèterai pas parce que je ne trouve pas qu'il m'a donné du volume mais en contrepartie je trouve qu'il sent super bon il sent super bon et il démêle bien les cheveux donc spray démêlant, d'accord sent super bon ok, mais par contre donne du volume, non nah. et comme vous pouvez voir à ma tête j'ai besoin énormément de volume donc non, je dis non euh, pour le volume, mais par contre si euh, euh, je pense que par exemple pour aller à la plage, quand on, quand on est au bord de la mer, qu'on se baigne toute la journée, euh, on n'a pas vraiment besoin de volume parce que ça se fait naturellement avec le sel de mer, etc. Donc je pense que euh, pour l'été euh, au bord de la plage, ça pourrait être un bon produit, surtout qu'ils sont vraiment très très très bons. Voilà. Ensuite... Alors, un autre petit produit pour les cheveux que j'avais reçu en échantillon dans ma Birchbox, c'est un masque de la marque Beauty Protecteur, donc c'est vraiment un flacon euh, euh, échantillon. Je l'ai testé, euh, le petit pot, euh, il était pour deux usages il me semble, par rapport à mes cheveux. Je pense que si on a les cheveux longs, on l'utilise en une seule fois. J'ai testé le masque et euh, il sent aussi bon que le reste, euh, que les autres produits de la gamme Beauty Protecteur. Mais par contre, je n'ai pas remarqué euh, quelque chose d'exceptionnel dans mes cheveux. Enfin, un masque, ok, mais qu'est-ce qu'il a fait à mes cheveux Il me semble qu'il n'a rien apporté à, à mes cheveux. Euh, étant donné qu'il me semble qu'il coûte assez cher quand même, pour ça, euh, je ne le rachèterai pas. Mais par contre, je n'ai pas remarqué euh, quelque chose d'exceptionnel dans mes cheveux. Enfin, un masque, ok, mais qu'est-ce qu'il a fait Voilà Ensuite, une crème pour les mains, donc super connue, normalement, la Mixa Intensif, c'est... Il euh, y en a deux en fait, il y a celle-là, elle est un peu bleue, celle-là, c'est la réparatrice. Il y en a une nourrissante et une réparatrice, celle-là c'est la réparatrice. En fait, je vous explique, donc déjà à la base, j'ai la peau sèche. Comme je travaille beaucoup avec mes mains, mes mains, ça sèche assez rapidement. Donc, il me faut vraiment un produit très coriace pour les mains. Et ce produit-là, je l'utilise depuis que je suis toute petite, parce que ma mère l'utilise également. Jusqu'à présent, il m'allait carrément. C'est-à-dire que je mettais avant de dormir une nuit, le lendemain, j'avais plus de problème de sécheresse au niveau des mains. Mais depuis que je travaille en restauration, euh, même ce produit-là ne fait plus rien à mes pauvres petites mains toutes sèches. Donc, euh, ça reste quand même un produit incontournable. Je pense que si un jour j'arrête la restauration, je repenserai à cette crème parce que vraiment, euh, elle est super bien. Mais au jour d'aujourd'hui, ça ne me suffit plus. Donc, pour l'instant, je n'en achèterai rachèterai pas. Mais je vous la conseille quand même. Elle est super bien. Ensuite, euh, j'ai testé... Hop, alors, ça c'est un produit, c'est mon flop du trimestre. Parce que tous ces produits-là, je les ai utilisés, je les ai commencés en début janvier. Donc, ça me fait un trimestre total de produits essayés. Ce produit-là, c'est le flop du trimestre, quoi. Genre, la grosse daube. Je vous le montre. C'est un produit que j'ai acheté chez Monoprix. Ça s'appelle Top Levure. Ce sont des comprimés de levure euh, de bière euh, qui servent normalement à... Euh, donc euh, renforcer tout ce qui est cheveux, ongles, etc. Il faut savoir une chose, c'est que la levure de bière, si elle est mal dosée, euh, c'est pas, enfin, elle va aider à la pousse des cheveux, mais pas que. C'est-à-dire si elle est mal dosée, eh ben, il va y avoir de la pousse de poils un petit peu partout. Et en fait, c'est ce que ça m'a fait. Euh, ça ne dérangeait pas vraiment que mes poils un peu plus vite au niveau des par exemple des jambes ou des essais de quoi parce que de toute façon je m'épile tout le temps à ces endroits là, euh, limite toutes les semaines je fais des retouches euh, donc ça ne me dérangeait pas mais euh, depuis que j'ai commencé à boire euh, ces comprimés avec de l'eau tous les matins, il y a des poils qui ont commencé à pousser au niveau de mon visage, c'est à dire que le duvet naturel de mon visage a commencé à être plus foncé et plus présent et alors là je me suis dit j'ai pas envie de ressembler à un singe j'arrête tout de suite donc voilà il en reste énormément et je ne les finirai pas tout ça ça va aller à la poubelle euh, franchement je sais pas pour les autres marques mais ce produit là ne l'achetez pas vraiment c'est juste horrible le produit suivant c'est euh, une crème pour le corps qui s'appelle euh, Naobé natural and organic je l'ai reçue en échantillon dans la Birchbox aussi, il y a quelques mois. Et en fait, je l'ai testée pendant un petit moment, elle s'est terminée ce trimestre-ci. Et alors, cette crème, j'ai juste un point négatif, c'est que je déteste son odeur. Mais euh, franchement, c'est une super bonne crème dans le sens où euh, elle hydrate super bien le corps. C'est une crème qui est à base d'huile d'olive, d'huile d'avocat et d'huile de... de carité. De qualité. Et euh, elle est super bien franchement. Euh, je trouve qu'elle est un petit peu chère quand même pour une crème, pour un lait pour le corps. Mais franchement, elle déchire. Donc... Euh, point positif. Je sais pas encore si je la rachèterai, mais c'est juste à cause du prix. Sinon si elle était un peu moins chère ou si je la trouvais en réduction ou quoi que ce soit, je la prendrais direct. Elle est super bien. Ensuite, euh, une crème pour le visage. C'est euh, cette crème là, je l'ai acheté en petite quantité. Ce n'est pas un échantillon. Et non. C'est vraiment. voilà. C'est euh, une contenance qu'on peut acheter euh, euh, telle qu'elle. C'est un 15ml que j'ai acheté 9,90€ chez Sephora. Euh, C'était le Sephora des champs Élysées à Paris. Euh, parce que je pense que dans les autres Sephora, ils ne le vendent pas dans cette quantité-là. Ils vendent que les gros pots qui sont à 50€. Euh, donc, j'ai voulu l'acheter en petite quantité pour la tester, pour voir si elle allait bien avec ma peau. Euh, C'était un moment... Donc, c'était en fin janvier, un moment où ma peau était désastreuse, mais vraiment, c'est-à-dire qu'elle était toute irritée, toute enflammée. Dès que je la touchais ou quoi que ce soit, elle rougissait et il y avait des, bar des boutons de partout. C'était juste horrible. Cette crème, elle m'a quand même aidé à apaiser ma peau. Mais par contre, euh, ayant une peau à euh, tendance déshydratée, je trouve pas alors que sa spécialité à cette crème, c'est pour les peaux déshydratées, et eh ben, je ne trouve pas qu'elle ait euh, apporté quelque chose par rapport à la déshydratation de ma peau. Donc euh, elle m'a quand même euh, calmé euh, les inflammations de mon visage, mais par contre euh, elle n'a pas aidé à ce que ma peau se réhydrate correctement. Donc euh, pour ça, je ne la rachèterai pas. Produit suivant, avant-dernier produit. Euh, oh, non, je vais vous montrer celle-là d'abord. Alors, c'est un produit que j'ai adoré. Euh, je l'ai adoré. C'est l'eau de chez Sephora, la Triple Action Cleaning Water. Voilà, c'est elle elle est, euh, un grand flacon, une grande contenance, 400 ml. Euh, c'est un flacon euh, pompe, en fait, assez bizarre. C'est-à-dire qu'on l'ouvre et en fait, il suffit d'appuyer. Et le produit sort. Bon, là, il n'y a plus rien, donc ça ne sortira pas. Mais quand on appuie comme ça, on peut mettre son coton. Par exemple, moi, c'est ce que je faisais. Je prenais du coton, je le posais par-dessus, j'appuyais et il y avait du produit sur mon coton. Super pratique, donc. Et une eau micellaire géniale, démaquillante géniale. Franchement, elle est super bien. Et pour vous dire, mon eau micellaire actuelle, c'est... Aussi ma préférée, c'est la Bioderma, super connue, tout le monde l'adore, etc. Et eh ben, je les place au même niveau les deux. Elles sont toutes les, toutes les deux super bien. Euh, franchement, je ne saurais pas laquelle euh, choisir entre les deux. Donc, en fait, j'alterne. Un coup, j'achète celle-ci, un coup, j'achète celle -ci. Et dernier produit, alors là, c'est le produit, c'est mon top. Voilà, tout à l'heure, j'avais un flop. Et celui-là, c'est mon top. C'est un produit génial, il m'a changé ma vie, vraiment. Euh, je vous explique, c'est pas très gracieux, mais bon, c'est pas grave. En fait, étant donné que je ne mets pas de sous-vêtements en coton, euh, les grosses culottes, etc., je déteste ça, ça, ça me met mal à l'aise. Euh, je mets euh, vraiment que des strings. Donc, euh, quand on met que des strings, on a euh, tout l'hiver surtout parce qu'en été ça se passe un peu mieux mais vraiment en hiver le frottement de tout ce qui est jean euh, les pantalons les collants etc enfin plein tout plein de choses comme ça des vêtements ça euh, ça a tendance à faire des petits boutons donc vous avez déjà peut-être vécu ça euh, des petits boutons disgracieux au niveau des fesses ou juste des rougeurs mais c'est disgracieux aussi parce qu'on aime bien avoir toutes des fesses de bébé et ben j'ai essayé énormément de produits de crème et en tout genre, etc. Des lotions, des savons pour euh, enlever euh, ces petites rougeurs, ces petits boutons disgracieux euh, sur le postérieur. Mais rien, rien, rien n'y a fait. Jusqu'au jour où j'ai découvert la La Gel de chez Uriage. C'est vraiment le produit qui m'a changé ma vie. C'est vraiment... Enfin, comment vous dire... Je l'ai mis pendant une semaine et j'avais plus rien. Vraiment, plus rien. J'avais une peau de bébé. C'était génial. Et du coup, bah, il n'y en a plus. C'est un produit... Bah, ça coule encore un peu. C'est un produit qui est rose. Euh, qui est quand même, au niveau de... La texture, elle est assez euh, sèche, en fait. Dans le sens où quand on la met, elle sèche assez vite. Donc, il faut se dépêcher de la poser, de l'étaler. Euh, en fait, ce que j'ai fait, tout simplement, tous les soirs, après ma douche, j'en mettais un petit peu. Je me mettais en pyjama et après, je passais ma nuit euh, tranquille. Et en fait, en une semaine, vraiment en une semaine, ça m'a enlevé toutes les petites rougeurs et tous les petits boutons que j'avais au niveau du postérieur. Génial De fou Il arrive aussi, du coup, que... Par moment, on est des petits boutons au niveau du dos. Et du coup, j'ai testé euh, la Proviset Gel au niveau du dos quand ça m'est arrivé. Pareil, au bout d'une semaine, plus de boutons, c'est génial. C'est terminé pour euh, les produits utilisés. Euh, J'espère que cette vidéo vous a plu que je peux vous apporter quelques infos. Si, si certains produits que vous avez vus, euh, vous les avez essayés vous-même, n'hésitez pas à mettre des commentaires juste en bas, euh, euh, en commentaire. Euh, et de dire si vous euh, les avez aimés, si vous ne les avez pas appréciés, pourquoi à chaque fois. Et euh, si vous les rachèteriez ou pas, ça ferait plaisir de pouvoir partager ces petites infos avec vous. Euh, si vous avez des conseils, n'hésitez pas à me poser des questions. Et moi, j'ai un conseil à vous demander, euh, parce que je suis un peu perdue. Si vous êtes comme moi, que vous avez la peau du corps ultra sèche, vous savez, du genre la peau de crocodile au niveau des jambes, c'est juste horrible et que vous avez trouvé un produit miracle pour ça s'il vous plaît donnez moi votre solution parce que j'en trouve aucune j'en trouve aucune en ce moment à la place des crèmes pour le corps je mets carrément de l'huile sur mon corps sur mes jambes euh, après voilà la pour la vidéo des produits finis du moment j'espère que ça vous a plu je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et je vous fais de gros bisous Kiss.